Du coup, pour expliquer, c'est la première fois que je découvre. Enfin, moi, ouais, je découvre en fait. hein. J'explore pour la première fois. Ah, là-bas, il y a un coffre. Je vais cynétise. Enfin, non, pas cinétisme mes trucs. Je la ramène vers moi. Ah, je peux pas. Attends. Me dis pas qu'il est bloqué. Ah, il est bloqué. Mais non, il est pas bloqué. Attends, attends. Eh, attends. Hey, je vais forcer le truc. On peut pas. Euh... Je peux faire un truc pour le ramener Ou alors est-ce que je peux faire avancer la plateforme Attends mais ça veut dire là on est où déjà Là ça bouge Ah mais oui On est à l'intérieur de la bête Ah mais elle se déplace Regardez, regardez ses pieds Ok Ah mais oui Bon, elle vient, comment ça Eh le coffre, je crois il veut pas venir. Ah mais je suis con Attends, attends, attends. J'ai un arc. Eh. Hop. Non, non, non, Bye, non. Mais par temps. contre, le... <rire> J'ai perdu le coffre. <rire> je suis trop con. <rire> mais... <rire> <rire> le pire c'est que j'avais la strat, j'avais compris ça, mais j'ai perdu le coffre. Bon bah c'est pas grave, on, on apprend nos erreurs, la prochaine fois je vais je vais sauter pour récupérer le coffre. Est-ce qu'ils ont précisé ce qu'il faut faire A été reconnu. Non. Ah les terminaux de contrôle ne sont pas activés. Ok ok, donc faut activer les terminaux de contrôle. C'est tu sais quoi je vais revenir du début. Ça se trouve, au début je parti direct tout droit et j'ai loupé un truc. Partir Comment ça partir Ah non non non non merde J'ai quitté vana Non non non non Oh le con. Remonte, remonte, remonte Merde Hey, je me suis dit partir, je vais, je vais partir où De toute façon, je dois avoir une sauvegarde assez récente. Euh, 17h25 Ouais, voilà. Ah, du coup, c'est bon, je vais pouvoir apprendre de mon erreur par rapport au truc de tout à l'heure avec le coffre. Comment je pourrais faire Ah, je sais, mais oui Donc là, hop, comme ça, ça vient vers moi. Avec la gravité, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, donc faut le mettre tout là-bas. Hop, hop. Et là Comme ça, il vient vers moi. C'est bon, j'ai capté Enfin <rire> hey, Comment j'ai galéré, frère Cœur antique. Faut de technologie ancienne. Ok c'est une source d'énergie inestimable Et maintenant j'ai mon truc métallique C'est bon Donc heureusement j'ai fait partir en fait tout à l'heure d'accord ça c'est un bail métallique Et j'espère que Ah tu vois regarde regarde Tu vois voilà c'était bien ça Donc je le mets là Attends là-bas. Mais oui. Ah mais j'avais même pas vu. En fait, c'est tellement sur les côtés que j'ai pas remarqué qu'on peut aller là. Donc là, je mets ma tablette CK. Reconnu, Obtention de la carte. Ok, en plus j'ai derrière il y a un coffre. On l'utiliser peut-être pour le truc euh, du champ électrique. Ok, c'est ça en fait la carte. Donc maintenant j'ai une carte à l'intérieur de, de Vanaboris. Ça c'est bien ça. Ok, maintenant je peux aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Il y a. Non mais ça c'est où je suis arrivé tout à l'heure. Reviens, reviens, reviens. Eh bravo. Eh bravo. <rire> <rire> je suis quand même sûr... Ah non, je suis plus dessus. Regarde sur ta map, il y a un, un réseau électrique. Ouais, donc là, il y a le truc vert, là, que j'ai mis tout à l'heure. Là où je suis, bah, il a, le réseau n'est pas activé, peut-être que je peux le faire. Voilà Maintenant, je peux eux, je peux les polariser. Parce que ça va pouvoir faire le champ électrique. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Ça, si je ramène ici. Ça, je le mets là. Ok, ok, je crois que j'ai compris. Parce que lui, get, ce qui va se passer, c'est que là, ça va alimenter. Lui, il va envoyer à lui, qui va envoyer sur tout le truc orange. Et lui, il va recevoir ici. faut le caler là. Non, je crois que je fais de la... <rire> je sais pas. Donc maintenant, tout le lien, il est créé... voix Ah, je suis... Non, je, je suis... Un fou, j'allais dire je suis un génie, c'est grâce à vous. Non, non, on, on l'a fait ensemble. Vous m'avez bien aidé, franchement, merci les gars. Vous voyez, moi, je me dis... Je suis plus intelligent que la moyenne. Sauf que tout le monde pense être plus intelligent que la moyenne. Et là, en fait, je, je suis en train de me prouver que... Ah, tu vois Ça, ça marche, c'est pas contre. Je suis en train de me prouver que je suis con finalement. Vous avez vu, par contre, j'ai vraiment... Euh... Ça, j'avais géré. Tu vois, s'il si est là, hop, c'est plus lié. Mais là... Non, non, reviens, reviens, reviens. Tu vois Donc là.... Ah, peut-être qu'il y a un truc à faire. Attends, vite, vite, vite, vite. Vite, vite. Non, attends, attends, euh... Ah ouais Je peux me caler au. Bah voilà, c'est ça. Moi oh, j'ai découvert... Merde Mais <rire> qu'est-ce que je fous là, frère Ah ouais, c'est en bas, ok, ok, c'est bon. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'est juste que j'ai terminé le jeu. Moi, je suis encore en train de découvrir, donc euh... Mais je crois que tout le monde sur le chat a terminé le jeu, hein. Vite, vite, vite C'est le moment. Faut que je fasse vite. Voilà. Et ensuite, du coup, ça revient. Et maintenant que je suis là, je vais pouvoir passer ici. Parce qu'il y a un pont. Est-ce que ça... Faut que je le pète avec une flèche Hein Attends peut-être flèche explosive. Eh je galère encore avec l'interface. Ah l'épée Ah Non non non c'est pas bon. bon. Excuse-moi chef. Faut trancher l'œil. Attends, tu sais quoi, je vais prendre euh, la lance. Ah c'est bon, ça one shot. Ok, ok. Ah donc il fa ouais oh, fallait se rapprocher pour qu'il ouvre son œil. Ah ouais Ah mais c'est là Il a là le terminal, mais oui, c'est là. Donc comment je l'ouvre Je regarde. Voilà. Là ça c'est ouvert. Faut que je trouve une autre boule pour euh, débloquer le truc. Ah bah voilà, elle est là. Ah bah c'est bon. Ah c'était rapide. Je m'attendais pas à faire si vite. Mais ouais non Non, mais. Attends, eh, la boule elle m'a écrasé parce que j'ai sauté. Mais bref. C'est bon. va mettre ma tablette CK. Enfin! J'ai merci, merci! Comme j'ai bien galéré. Plus que 4! Ok, ok. Et ensuite, quand il y aura les 4, ce sera bon. En fait, ils affichent que c'est au milieu. C'est pas évident. Ah, mais attends, mais c'est à l'intérieur! Attends, mais dis pas que c'est ça! Ne me dis pas que c'est cette boule là! Ah, mais ouais, c'est ça! Et c'est ici! Ça va, en vrai, ça quand même, c'était assez simple. Maintenant, faut juste retourner le truc du coup. Examiner! Ah, je peux pas mettre euh, directement? Ah, si, c'est bon! A été reconnu. C'est pas un terminal, je croyais que c'était un terminal. Si! Si si, si c'est un terminal ok ok Je pensais qu'il m'avait dit que c'est pas bon il en reste encore Si parce que je passais de 4 à 3 oh Merde je me suis électrocuté Non je suis pas mort Ça y est ça y est ça y est frère non Vous vous rendez compte il y a que moi pour mourir électrocuté <rire> Attends Faut que je pense qu'il bouge C'est ça qu'il bouge Ah ok ok là il y a une lanterne Là du coup là c'est alimenté est-ce que ici. Et peut-être que du coup, il faut avoir la bonne compo pour que les deux apparaissent en même temps, c'est ça Je regarde ici. Non, parce que ça, quand je tourne, ça fait apparaître que celle-là. Donc je vais revenir. Je vais la faire apparaître. Je tombe dans l'eau. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, c'est chaque... un sens pour chaque truc. What C'est chaque... un sens pour chaque truc. Ça veut rien dire, frère. Ok, non, j'ai pas compris. Et donc là, ce sens, c'est pour celle-là. Ok. Donc là, les deux. Ok, ça fait l'animation. Ah. Donc là, elle lève la tête. Ok, ok, c'est tout un délire. Donc je me mets là. C'est un ascenseur du coup si je comprends bien, pour le truc Gerudo il faut que je farm, je pense juste après Gerudo là quand j'aurai fini euh, Vanaboris je vais farm la nourriture Alors euh, du coup plus qu'un, en plus je crois que je le vois là, ah mais c'est lui, ah mais c'est bon, attends, ah mais oui c'est bon, j'ai enfin fini les terminales Eh franchement merci parce que je crois que j'aurais bien bien galéré euh, tout seul, ok c'est bon, enfin j'ai mis la table, ah non c'est pas fini, ah non non non non, bonne chance, merci merci j'en aurais besoin je crois, ah oh, non ah, me, dit, me dites pas, il y aura plein de combats Et du coup, j'ai pas de nourriture pour me heal Oh non Wesh, c'est qui lui Ganon L'ombre de... Ouais, attends Ah ouais, Ganon, merde Jamais tu le first try Ah ouais Wesh, non, ça y est, ça y est, ça y est Effectivement, jamais je le first try. <rire> oui, attends quoi Elle m'a fait des sonidos là. Elle ah, du coup, je reviens là. Ok, là, il y a plus de place déjà. Ah, ouais, mais non, mais il me faut plus de place. Là, j'aurais plus de place si je suis au milieu du truc. Ah, mais non, non, pour le 1v1, je pense c'est mieux qu'elle puisse pas me prendre par derrière. Là, on pourra pas me prendre par derrière. Ah, merde. Ok, j'ai capté. C'est le premier biome que je fais, c'est-à-dire que je suis pas expérimenté. Hop, voilà, je suis là. Viens. Pourquoi il vient pas C'est quoi, je viens C'est moi le brave dans l'histoire. Il est où Me dis pas qu'il faut aller le chercher. Non, j'ai pas que ça à faire. Allez, viens mais il est où On va aller le chercher. Ah oh ouais non. Euh, attends mais il est où le boss là eh, J'ai vraiment l'air d'un con frère. Je suis un bien contre un boss. Je sais même pas où il est. Alors j'étais là, je suis venu ici, il est venu direct. Ensuite je sais pas où il est passé. Non c'est juste bugué. Ah c'est bugué Ok ok bah je vais sauter dans, dans le vide. Non mais enlève ton pied toi. Enfin <rire> je veux sauter il met son pied. Non mais non mais. Ah non mais. Parce que j'ai sauté mais ça m'a fait revenir. Ah faut que je saute jusqu'à que je meure. Enlève ton pied Mais ça va Au pire tu peux te TP hors de la créature pour farmer. Ouais mais j'ai envie de one shot la créature. Et si vraiment après je n'ai besoin bah je le ferai. TP hors de la créature. Ah vous pensez que je devrais me TP Mais de toute façon j'ai même pas la map pour me TP pas... De quoi je pourrais pas Je pourrais pas one shot euh, le truc Avec ton stuff c'est pas possible Ah ouais T'es pas assez bien stuff Ah ouais Moi vas-y hein, je vais vous écouter Vas-y Sortir